Le premier module de ce cours servira d'introduction à la création de visites guidées innovantes à l'aide d'outils numériques. Il établira les bases des modules suivants en expliquant les principaux concepts de cette formation. Ce module est divisé en trois parties et comprend des études de cas comme ressources d'apprentissage complémentaires. Dans la première partie, nous explorerons le concept d'innovation dans le tourisme et les industries culturelles et créatives (ICC) et nous montrerons comment les outils numériques sont utilisés pour innover dans le secteur touristique. La deuxième partie se concentrera sur la pérennité et l'accessibilité des ressources en tant qu'élément nécessaire à toute création d'entreprises dans le tourisme et les ICC. La troisième partie se penchera sur la conception d'une expérience authentique pour les visiteurs en se concentrant sur deux façons d'y parvenir. En choisissant la périphérie de votre ville comme site touristique et en utilisant la narration pour encadrer votre visite. Les trois parties de ce module sont enrichies d'exemples pour vous aider à mieux comprendre les concepts et outils abordés et vous accompagner dans la création de visites guidées innovantes et captivantes. Des études de cas et de bonnes pratiques touristiques mises en œuvre dans plusieurs villes à travers l'Europe sont aussi présentées afin de vous montrer la diversité des expériences déjà présentes dans ce domaine. Après avoir terminé ce module, vous serez en mesure de Reconnaître le potentiel innovant de l'utilisation d'outils numériques dans vos visites guidées. Anticiper et définir votre concept pour favoriser une plus grande pérennité et une meilleure accessibilité de vos contenus. Et utiliser la narration pour concevoir et encadrer les visites guidées de la périphérie de votre ville.